que les poissons existent Eh bien, nous allons vous que la réponse à cette question n'est pas si évidente qu'il n'y paraît. le vent soufflera. Bonjour monsieur Bonjour monsieur Quel poisson vous ferait plaisir aujourd'hui Attendez monsieur, je crois que j'ai oublié quelque chose chez moi, je reviens dans 5 minutes. Mon argent Je ne pas... Mais attendez Qu'avez-vous dit Je dis poisson. Vous voulez un poisson choisissez Attendez monsieur un poisson Tout à fait. Vous avez dit le mot poisson, mais voyons, ce n'est pas possible. Ce groupe n'existe pas. Comment pouvez-vous dire poisson Vous voulez parler des chondriquiens ou des ostéictiens, j'espère. Chondriqui, Ostéi... Wow, oh, oh, oh. calmez-vous, monsieur. Moi ici, je vends du poisson, figurez-vous. Vous savez, c'est cette espèce d'animal-là qui vit dans l'eau, qui a des écailles, des branchies, des mais... nageoires, ce genre de choses. Aïe aïe aïe, le poissonnier n'aurait jamais dû dire ça. Il ne savait hélas pas qu'il s'adressait à un biologiste quelque peu rigoureux, disons des écailles Le silure a-t-il des écailles La raie a-t-elle des écailles L'hippocampe, monsieur L'esturgeon, vous avez déjà vu un esturgeon Oui, je crois avoir déjà vu quelques esturgeons dans ma vie, monsieur, merci. Oui, bon, je pense qu'on a tous compris, tous les poissons n'ont pas d'écailles. Bon. Mais madame, c'est plus complexe que ça. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que d'un point de vue scientifique, on ne peut pas prononcer le mot poisson. Ce groupe n'est pas valable. Oui bon, monsieur, j'aimerais juste en acheter, donc là, qu'il soit valable ou pas, hein, euh... Mais attendez, ma... je ne peux pas le laisser dire ça. Je suis biologiste. J'ai consacré ma vie à la phylogénie. Un génie, rien que ça. Oui, bah peut-être, mais moi, de mon côté, j'ai consacré ma vie au poissons. Du coup, si vous voulez bien vous décider à choisir un poisson, j'aimerais vous vendre du poisson. Monsieur, monsieur, monsieur. La phylogénie, c'est l'étude des relations entre les espèces. Ça peut être très intéressant pour vous et les espèces que vous vendez qui ne sont pas des poissons. Oui, bon, excusez-moi, monsieur, relation, relation de parenté, tout ce que vous voulez, mais moi, je m'en fiche un petit peu de savoir que ces deux saumons ici présents sont frères, cousins, ou que sais-je. Entre espèces, j'ai dit. Bon, vous avez besoin d'une petite mise au point. Laissez-moi vous expliquer. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vous disais donc, entre espèces, on ne cherche pas à savoir quel animal est le frère, ou la mère, ou le père de quel autre animal, voyons. On cherche les relations de proximité. C'est-à-dire, on va se demander si telle ou telle espèce est plus ou moins proche d'une autre espèce. C'est de la phylogénie, pas de la généalogie. D'ailleurs, cela me fait penser, puisque vous parlez de frère, vous et moi, nous ne sommes pas frères. Savez-vous que la majorité des données qu'on l'on obtient sur la proximité des espèces proviennent de l'ADN Nos séquences d'ADN sont très semblables, car nous sommes tous les deux des homo sapiens, tous les trois d'ailleurs. Tenez, vous, et vous par exemple, vous avez 99,9% d'ADN en commun. Eh bah ben, dis donc mais euh, je vois pas le rapport, Et oui. hein, avec le fait que les poissons n'existent Apparemment pas. Attention, monsieur, ne prenez pas ce ton suspicieux avec moi. Je ne vois pas en quoi ce ton est suspicieux. Et euh. de toute manière, euh, <rire> ne dit-on pas que tous les poissons ont des, enfin, ont des... Ont des choses en commun Ne dit-on pas qu'ils se ressemblent s'assemblent Et là est votre erreur. Vous vous basez uniquement sur des critères morphologiques pour définir ce qu'est les poissons. Bah quoi, c'est pas comme ça qu'on regroupe les animaux Horreur, malheur Si je vous ai parlé d'ADN il y a deux minutes, c'est bien pour une raison L'ADN Vous avez euh... dit ADN ah, je, je, je connais ça, l'ADN, alors ça euh, C'est l'acide désoxyribonucléique. C'est une longue molécule qui code, un peu à la manière euh, d'un ordinateur, euh, le fonctionnement d'un organisme vivant qui lui procure euh, ses caractères, son physique. Et euh, c'est pour ça que euh, deux, deux individus qui appartiennent à la même espèce, comme deux humains par exemple, euh, ont des séquences d'ADN très proches. Effectivement, c'est ça. Donc je reprends. En phylogénie, c'est qu'il génie maintenant. Hein oui. En phylogénie, on compare donc les séquences d'ADN de deux espèces. Ainsi, on obtient de multiples données sur plein d'espèces qu'on compare. Et plus les séquences se ressemblent, plus ces espèces sont proches et plus leur ancêtre commun est proche. Donc si je comprends bien ce que vous dites monsieur, ça veut dire que plus les séquences d'ADN de, de deux individus sont différentes, plus leur ancêtre commun est éloigné. Oui, oui, c'est bien ça que j'ai dit. Mmh. C'est à partir de ces études d'ADN que l'on crée des groupes qui sont valables en phylogénie, pas comme le groupe des poissons. Ce genre de groupe s'appelle les groupes homogènes. Oui, bon, merci Jamy, mais euh, dis-moi, c'est quoi un groupe valable en phylogénie Oui, c'est quoi un groupe valable en phylogénie Alors, ça me fait très plaisir que vous me posez cette question. Un groupe valable en phylogénie, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est tout simplement un regroupement d'espèces qui a un ancêtre exclusif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ancêtre exclusif Vous me direz, Bien, évidemment, hein. L'ancêtre exclusif a de particulier qu'il est commun au groupe qu'il définit, mais uniquement à ce groupe. Aucun, aucune autre espèce ne peut faire partie du groupe et avoir cet ancêtre commun. Et c'est ainsi, à partir de la réalisation de ces groupes que l'on appelle homogènes, qui sont valides, pas comme le groupe des poissons, que l'on réalise des arbres phylogénétiques. Tenez, je vais vous en montrer un. Attendez, je cherche, j'avais tout prévu. Venez voir. Voici l'arbre phylogénétique des vertébrés. Créé à partir de cette, de cette méthode d'analyse moléculaire de l'ADN et validée par la communauté scientifique. Bien compliqué votre truc, hein Mais non, c'est très simple, regardez, ça va vous intéresser. Il y a plein de noms sur cette arme. Ces noms sont les groupes d'espèces. Les petits points rouges sont les ancêtres communs dont je vous avais parlé un peu plus tôt. Alors, fameuses espèces que vous appelez à peu près euh, primitivement des poissons, bon, voilà, hein On a les cyclostomes qui euh, bah, regroupe les lamprois par exemple, bonsoir. les chondrichtiens avec les raies et les requins, oh, les actinoptérygiens. alors les actinoptérygiens, c'est très intéressant, ça regroupe eh la oui. majorité des poissons que vous connaissez, Ton, sardine, poisson rouge, quasiment tout ce que vous voulez. Et il y a également les Célacanthes et les dipnostes. chouette. Eh ben oui, c'est très chouette. D'accord, donc si je comprends bien votre machin, là, votre ouais. arbre, euh, l'ancêtre commun des... des poissons, du coup, il serait ici Exactement. D'accord, mais... Ça veut dire que si on veut créer un groupe valable euh, à partir de, cette, de cet ancêtre, il faut prendre toutes les espèces qui descendent de cet ancêtre commun. Du coup, toutes les espèces de l'arbre, finalement. Eh bien, oui. Ouais. Mmh. Hey <rire> regardez, il y a même les mammifères à l'intérieur. On est là. Bah non, il peut pas y avoir... Ah bah si, il y a les mammifères, mais... Bah, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait là J si, si on prend toutes les espèces que vous avez citées, monsieur, on ne peut pas créer de groupe à partir d'un ancêtre commun sans inclure les mammifères dedans. Ils sont forcément compris. Eh oui, vous y êtes presque. Mais... Ça veut dire qu'on est des poissons. Mais ah. non Ça veut dire que... que les poissons n'existent pas Ça vous laisse muer comme des carpes, hein D'après les observations qui viennent d'être faites, on remarque donc que l'ancêtre commun aux différents groupes que l'on appelle communément poissons, donc les, les chondrichtiens par exemple ou les actinoptérygiens, est aussi l'ancêtre commun des tétrapodes, dans lesquels on va trouver les mammifères, dans lesquels on va trouver les homo sapiens, c'est-à-dire nous. Or, comme nous l'a dit le biologiste précédemment, un, un groupe valable en phylogénie, c'est un groupe qui a un ancêtre commun exclusif. Or là, ce n'est pas le cas, puisque nous avons les tétrapodes en plus, donc nous pouvons dire que le groupe des poissons n'existe pas. Oui, bon enfin, maintenant qu'on connaît tous ces animaux... Hein... Attendez, vous ne connaissez pas tout sur ces animaux Un dont je vous ai parlé un peu plus tôt qui est très intéressant, le dipneus, c'est incroyable Il ah a non, des... non, non, non, non, non, non, non, on va s'arrêter là, hein. madame... euh, c'est bon, les explications, ça fait 20 minutes qu'on y est, moi j'aimerais bien faire mes courses, hein. donc Mais... on va se mettre d'accord sur quelque chose. Hmm on peut encore employer le mot euh, poisson quand... Euh... Bah, On parle de cuisine, de gastronomie, quand je faire mes courses, etc. Mais c'est vrai, c'est vrai, je dois l'admettre que vous nous avez très bien démontré que ce terme poisson, euh, scientifiquement parlant, est incorrect et que donc, dans, ce, dans un contexte scientifique, on ne peut pas l'employer. Oui. Bon, du coup, monsieur, qu'est-ce que vous me prendrez comme poisson Mais puisque je viens de vous dire que... Malgré la bonne volonté de la cliente pour les mettre d'accord, nos deux protagonistes n'en démordirent pas. La cliente prit alors la décision d'aller acheter son poisson au supermarché et la légende raconte que le poissonnier et le biologiste continuèrent de débattre et qu'ils ne quittèrent plus jamais la place du marché.